Cette émission va être incroyable. Mais c'est fou <rire> et Je suis très bien entourée pour cette nouvelle édition de notre émission préférée où on parle d'amour, où on va voir des nouvelles de nos coachés. Que sont-ils devenus J'ai rencontré quelqu'un. Alors Je disais effectivement que c'était une grande oh première <rire> C'était ma première fois sur un site de rencontre et mon compte n'est pas resté actif très longtemps. Mais c'est fou <rire> Pour vous ce que j'avais écouté avec grand intérêt tous les retours de la dernière fois et moi qui étais très sceptique. C'est une très belle surprise pour moi parce que c'est une belle aventure. J'ai presque l'impression de faire partie d'une petite famille là. Et Bien sûr. Yes oh, ça, Je suis toute chose Si on présentait des nouveaux profils... Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 42 ans. Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, j'habite à Versailles, près de Paris. Je crois qu'il a tout compris, c'est-à-dire que l'amour engagé, c'est pas un amour chiant. Il nous a régalé. Prenez soin de vous, buvez de l'amour, à très bientôt, ciao